Alicia, je m'ennuie ai... Tu veux qu'on fasse un truc tous les deux Enfin un jeu oh, ça dépend, tu veux faire lequel Je sais rien, moi j'en attrape pas. C'est l'heure Du... <t 'en> Aujourd'hui, on va vous présenter Seven Wonders Duel qui est le meilleur jeu de tous les temps. Et attention spoilers, on n'est pas du tout objectif sur ce jeu. Non, pas du tout. C'est un jeu qui va nous mettre à la tête d'une cité antique fictive que on va devoir euh, développer. Donc c'est une création d'Antoine Boza et de Bruno Catala, deux créateurs de jeux français, et illustré par Mikael Coimbra, le tout édité par Rocopron. Donc le jeu contient un mini plateau qui va nous permettre de gérer le développement militaire et scientifique, des bâtiments, sur trois âges différents, des cartes de merveille, des sous, des jetons divers et variés, un compteur de score et euh, les règles comme d'habitude. Donc la partie va se dérouler en trois âges qui représentent chacun un niveau technologique, du plus basique au plus avancé. Pendant chacun de ces âges, nous allons pouvoir acheter des cartes bâtiments dans le but d'avoir le plus grand nombre de points de victoire en fin de partie. Il y a sept types de bâtiments. Les bâtiments marrons qui produisent des matières premières, bois, briques ou pierres. Les gris qui sont les ressources manufacturées, donc le vert et le papier russe. Ces cartes-là ne sont disponibles qu'aux âges 1 et 2. Les bâtiments civiques en bleu qui vont vous rapporter des points de victoire. Les bâtiments commerciaux en jaune qui vont vous faire gagner des sous ou vous en faire économiser et qui peuvent dans certains cas vous faire produire des ressources ou vous faire gagner des points de victoire. Les bâtiments militaires en rouge qui vont vous faire avancer sur la piste militaire. A chaque fois que vous allez en acheter un, vous allez avancer sur la piste militaire d'autant de casques que de symboles boucliers sur votre carte. Si vous arrivez à atteindre l'autre côté de la piste militaire, être complètement chez votre adversaire, vous gagnez la partie automatiquement. Sinon, vous allez pouvoir lui faire perdre des sous en fonction de votre avancement et vous allez gagner des points de victoire en fonction de votre position en fin de partie sur cette piste. Ensuite, les bâtiments scientifiques, en vert, ils vont vous permettre de rapporter quelques points de victoire, mais leur puissance réside dans les symboles. Si jamais vous obtenez deux fois le même symbole, vous pouvez prendre un jeton progrès ici qui va avoir différents effets euh, gagner des sous en cas de lignage, gagner des points de victoire, payer moins de ressources pour différentes choses, euh, gagner des points militaires et autres effets plutôt cool. Euh, si jamais vous réussissez à obtenir six symboles différents, ça met fin à la partie et vous avez gagné. Et pour finir, les cartes Guild, qui sont des cartes violettes, qui ne vont apparaître que pendant l'âge 3, et qui vont permettre de gagner énormément de sous et de points de victoire en fonction du développement de votre cité ou de celle de votre adversaire. La partie commence par la répartition des merveilles. On va désigner un premier joueur et disposer 4 merveilles sur le plateau. Le premier joueur va choisir une merveille, le second joueur va en choisir deux, et le premier joueur va récupérer la merveille restante. On recommence, mais cette fois, c'est le second joueur qui va choisir en premier la merveille. On aura donc chacun quatre merveilles, ce qui fait huit merveilles en tout en jeu. Mais le jeu s'appelle Seven Wonders et donc il ne peut y avoir que 7 merveilles construites pendant la partie. Lorsque la 7ème est construite, la 8 va retourner dans la boîte et ne sera plus accessible. Une fois les merveilles choisies et les cartes mises en place en fonction de la structure du premier âge, la partie va pouvoir commencer. A son tour, chaque joueur va devoir choisir une carte de la structure non couverte et avoir trois possibilités. Soit l'acheter en payant son coût en ressources indiquées, soit la défausser pour récupérer deux pièces d'or plus une pièce d'or par carte jaune qu'il possède, ou enfin l'utiliser pour construire une merveille en mettant la carte sous sa merveille et en s'acquittant du coût de construction de la merveille. Si jamais il nous manque une ressource pour construire un bâtiment, on peut l'acheter à la banque en payant deux sous plus un par ressource de ce type produit par l'adversaire. Enfin, certaines cartes vont pouvoir être jouées gratuitement grâce au chaînage. Ces cartes-là vont avoir un symbole indiqué sur leur coût, Et si vous possédez une carte ayant le même symbole, vous allez pouvoir jouer cette carte gratuitement. Lorsqu'on aura vidé la structure, on pourra passer à l'âge suivant. On mettra en place la nouvelle structure et c'est le perdant sur la piste militaire qui commencera. En cas d'égalité, c'est le dernier joueur à avoir pris une carte qui commence. En fin de partie, on va passer au calcul des points de victoire. Pour ce faire, on va additionner les différents points de victoire amenés par nos cartes, merveilles, jetons de progrès, pistes militaires, et auxquelles on va rajouter un point de victoire par trois sous que l'on possède. Le joueur ayant le plus de points de victoire va remporter la partie. Comme la dernière fois, on va mettre la partie sur une vidéo à part pour éviter que ce soit trop indigeste, mais euh, histoire que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment ça se déroule, on va mettre dans cette vidéo quelques extraits de la partie, et après on se retrouvera sur le canapé pour notre avis. Là, je vais prendre du vert. Oui. Vas-y, moi je mise sur, les, sur le lignage. Allez hop. Euh, là, moi je vais prendre le miniature. Ouais, on retourne. Ah. Bah, je vais prendre la ressource qui traîne. Hop. Du verre, parce que j'ai pas ça de ressource. Je vais prendre ça. Merde. Oh, ah, tu Alors, oh, merde, non. Putain, j'avais pas vu. J'avais bien <rire> vu. Mais j'ai un reflet des glaces sur tes cartes. <rire> J'en pas les symboles que toi. Et maintenant, je peux prendre un symbole. Merde. Un jeton, plutôt. Alors. Ah, putain. Ça, si je gagnerais des sous, mais je suis pas sûr que tu le prennes. Ça, ça me permet d'acheter tout le contrôle du merveille pour pas cher. C'est bien ça. Je pense ça. Ah oh, mais l'autre aussi, c'est trop bien. <coughs> mais je prends ça moi je prends ça à... voilà tu peux prendre un jeton ouais je sais qui au but et en jeton je vais prendre celui-là donc je gagne 6 sous maintenant ce qui est bien moi je prends la dernière carte militaire Pouk, tu pars deux sous Ah ouais. je suis désolée mon chéri c'est pas particulièrement contre toi mais Ouais... Écoute, je vais construire cette dernière merveille. C'est donc la toute dernière merveille. Oui, notre année est fossés, Sauf que je vais aller chercher une carte à l'année Il Alors, je pourrais chercher la symbole militaire, c'est vrai que ça serait très rigolo. Putain, je pourrais en fait, ça serait... <rire> <rire> <rire> super Ça serait très rigolo, mais non, je vais pas faire ça. Ah, quoi que, putain, ça me fait rapporter au taquet. Comme oh putain, je t'emmerde, Rémi. Non mais en fait je pensais pas faire ça, j'ai le, dernier... le temps de me voir maintenant que je pourrais le faire. Mais euh... Bah... Euh, fais qu ce qui te semble mieux hein Je... Ah. C'est trop simple, ça me fais 7. Ah celle-là, celle-là me fait rapporter. Ouais, bah je prends le symbole militaire. 1, 2, 3... Nya, nya, nya, nya, nya... 4, et 4... Ah non, 3. Trois. Non, 3. Trois. Ok, bon, moi je, je prends ça. Ça rapporte, euh... t'en as combien 4, 4. As Moi aussi, donc 4. Je prends ça. Je prends ça. Ça te coûte un Ah non, tu le traduis avec euh... Alexandrie. Oui. Je prends... Alors, 27, 30, 44, 44, 54. 54, 63, 73... Ça va, c'est un score respectable. 40, 50, 61 Non okay. Oh, j'ai gagné Oui, <rire> oui Bon, voilà, la partie est finie. Du coup, on va vous dire ce que nous, on en pense. Euh, je pense que vous aurez compris en début de vidéo, c'est un jeu auquel on joue souvent et qu'on aime, aime beaucoup. beaucoup. Donc, on n'est peut-être pas super objectif, mais on va essayer de, de vous donner un avis constructif sur, sur ce jeu. Ouais. Donc, déjà, le matériel du jeu est de super bonne qualité. Donc, vous avez pu voir pendant la vidéo que mes cartes sont protégées, mais tous mes jeux ont leurs cartes protégées en fait. Mais normalement, hein, c'est des cartes qui sont épaisses, qui se manipulent bien, il n'y a pas de problème avec ça. Ce ne sont pas des cartes toutes fines qu'on a peur de déchirer. Les jetons, bah, c'est du carton de bonne qualité, le plateau il tient bien, on peut le plier-déplier, il n'y a aucun souci. Ouais, je suis assez d'accord, c'est vrai que les cartes sont plutôt bien, et la boîte, elle est trop bien, parce qu'ils ont vraiment prévu tous les emplacements pour ranger tout ce qu'il faut, tout parfaitement. Et pour moi qui suis un peu monomaniaque, c'est juste parfait, c'est trop bien. Ensuite, second point, la mécanique du jeu. Mmh. Personnellement, moi j'aime bien. Je trouve ça sympa le, le principe des cartes, de la structure et tout, parce que du coup, c'est vraiment genre ah non, je veux pas que machin il ait, donc euh, je vais essayer de, de faire en sorte, merci la carte, elle m'intéresse au taquet, je vais tout faire pour que ce soit lui qui la l'apprenne, parce que celle dessous, euh, je veux absolument pas que ce soit lui qui la, la découvre, enfin, il y a vraiment euh, toute, enfin, euh, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup la, la mécanique de ce jeu, le seul truc qui, me, moi, me dérange, c'est la victoire militaire et scientifique. Parce que, en fait, je trouve ça horriblement frustrant d'avoir le jeu qui s'arrête comme ça. Alors que moi, en fait, c'est une mécanique que je trouve super bien, parce ça permet de mettre la pression énormément sur l'adversaire. Au bout d'un moment, on commence à ne à pas avoir envie de prendre certaines cartes parce qu'on va en révéler. Et ça, c'est très sympa de devoir justement euh, dire « J'aime beaucoup cette carte, mais si je la prends, je révèle des cartes et je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être super intéressant pour mon adversaire. Je vais plutôt prendre une carte qui ne m'intéresse pas. Et comme ça, je force mon adversaire à rêver. Et en plus, euh, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on on a fait euh, plein de parties et on s'en laisse toujours pas. Ouais, parce que donc là, en fait, ce qu'on ne va pas montrer, c'est lorsqu'on place la structure, il y a trois cartes de chaque âge qui sont éliminées. Et finalement, ça change énormément de choses. Bah alors, euh, est-ce qu'on s'amuse réellement bah, La réponse est oui, en fait. Il y a certains jeux où, euh, finalement, après la partie, on, on, voilà, on s'est amusé, mais pas énormément. Mais là, c'est vraiment un jeu à deux où on sort, on s'est vraiment éclaté. Jusqu'au bout, sauf s'il y a une, euh, une condition de victoire qui interrompt la partie en général, jusqu'au bout, on a un doute sur le vainqueur. Mm. Finalement, euh, 10 points d'écart, ça se fait très rapidement. En 3 cartes, vous pouvez combler votre, euh, votre écart en fin de partie. Donc, vraiment, le jeu est passionnant jusqu'à la fin. Quoi. Ouais, non, euh, en vrai, moi, le... les seuls moments où... où je suis vraiment frustrée, euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand il y a une victoire militaire ou scientifique, mais même quand c'est moi qui gagne. Hein. Je trouve ça presque frustrant en fait, mais sinon, en dehors de ça, euh, j'aime beaucoup ce jeu et je m'amuse toujours autant euh, quand on y joue. Ça fait partie des quelques jeux pour lesquels je suis toujours motivée pour jouer. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et euh, pour finir, bah, notre ressenti sur, euh, sur ce jeu... Euh... C'est notre jeu préféré. Ouais, <rire> ouais, carrément, carrément. En tout cas, en jeu à deux. Voilà, ouais. Euh... Mais euh, comme notre jeu préféré, de manière générale, bah, c'est la même chose, mais euh, pas à duel. Voilà. Ouais. <rire> on peut que vous le conseiller, j'ai envie de dire. Bon ben bah voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous remercie énormément pour tous les retours positifs oui. qu'on a eu sur les premières vidéos. C'était trop cool, on, ouais. est, on est trop content. Donc on espère qu'on réussira à faire des vidéos qui vous plairont tout autant, si ce n'est plus, par la suite. Cette fois, dites-nous si ça vous a plu, qu'on mette des extraits du jeu dans la première vidéo ou si vous préfériez comme on avait fait précédemment. On mettra évidemment euh, le lien vers euh, le site de l'éditeur en description et tous les, tous les liens utiles. Et, et on vous fait plein de bisous. Ouais. Bisous, bisous. Bye bye. bye, bye.